Bonjour à toutes, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de guidance, cette fois-ci consacrée aux tendances énergétiques de cette nouvelle lune en verso. Euh, donc aujourd'hui, le 11 janvier, euh, le 11 février, pardon, le 11 février 2021. Euh, donc on va voir euh, aujourd'hui avec les cartes, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, qu'est-ce qui va euh, pouvoir se passer lors de cette nouvelle lune. Donc une nouvelle lune, de façon générale, euh, c'est quelque chose de nouveau. Il y a des transformations, des libérations, euh, des choses nouvelles. On démarre sur un nouveau cycle, donc c'est le bon moment justement pour faire le point déjà sur le cycle précédent, le cycle lunaire précédent. Euh, et euh, voilà, mettre une intention, ok, qu'est-ce que j'ai envie de travailler durant ce cycle, qu'est-ce que j'ai envie de libérer, qu'est-ce que j'ai envie... Euh, de créer, quelles sont mes intentions et la pleine lune, on est donc sur une milieu de cycle avec euh, bah justement, je fais le bilan. Par rapport à cette intention, comment est-ce que je me suis dirigée Est-ce que je dois, entre guillemets, redresser la barre ou pas Est-ce qu'il y a de nouvelles choses à apporter Donc là, sur cette énergie nouvelle ligne, on est donc sur un, une énergie donc de nouveau départ. Euh, en lien donc avec le verso, euh, on va être sur une ouverture spirituelle, une ouverture aux autres. Euh, on est dans une connexion, dans une innovation, il y a des changements, donc ça bouge beaucoup. On est aussi maintenant dans l'air du verso, donc autant vous dire que ça peut remuer pour certaines personnes. Donc on va voir avec les cartes, euh, tout simplement, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire donc c'est une guidance générale, vous prenez ce qui va résonner pour vous en fonction de votre propre vie et ce sont des tendances énergétiques donc ça ne va pas, euh, euh, ce n'est pas une voyance, ça ne va pas e expliquer euh, qu'est-ce qui va se passer, parce que ça, ce n'est pas possible de le faire. Euh, ça va juste vous donner euh, les énergies dans lesquelles on baigne. Et après, c'est à vous, effectivement, de les adapter. Comment est-ce que ça va se transformer Comment est-ce que ça va se matérialiser dans la matière, euh, pour vous, dans votre vie Alors, du coup, euh, je vous montre les cartes que je vais utiliser. Donc, il y aura un tarot de Marseille, il y aura l'oracle des miroirs, le tarot du funambule, euh, le message... Euh de votre âme. Euh, on a ici le Dixit Révélation, ici c'est l'oracle Libération Énergétique, et ici l'oracle, la puissance de la lune euh, voilà, je m'en sers pas toujours dans les guidances mais euh, forcément nouvelle lune, euh, voilà ce serait dommage de s'en passer euh, voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia Requebuche et je suis thérapeute holistique si vous avez envie d'en savoir plus sur mon parcours et ma façon de travailler, parce que je travaille beaucoup avec des femmes qui ont aussi des, des troubles du comportement alimentaire euh, qui ont vécu des traumatismes dans le passé qui ont besoin de, de retrouver du sens dans leur vie euh, voilà, je vous invite à aller regarder les autres vidéos de la chaîne, vous avez différentes playlist en fonction du sujet qui vous intéresse euh, donc je vous laisse aller euh, aller les regarder et euh, ce pourquoi je fais des guidances de cap, bah tout simplement parce que j'aime ça et que c'est pour moi un outil de canalisation et que ça permet justement de donner du sens et de trouver les réponses qui se cachent déjà en vous voilà, alors du coup on va commencer, alors je vais juste pousser les cartes Hop. donc je vais commencer au tarot du funambule, alors, le deux un funambule ça va me donner en verso du février ok j'en ai deux est ce qu'il y a une troisième carte ouais alors on va voir si je les prends toutes parce que du coup ça me fait pas mal de cartes alors, okay. les deux premières qui sont sorties, on a un chevalier de pentacle, un roi de pentacle, on va avoir toute la cour. Alors pentacle, denier, c'est la même chose, c'est la même catégorie et donc on va être euh, déjà sur des énergies de travail, d'ancrage, euh, la sphère matérielle, donc on va voir comment est-ce que ça se développe ensuite. Alors j'ai ces trois autres cartes qui sont sorties, alors pour le coup j'en ai cinq alors tant pis, on va faire avec hein. euh, ensuite on a un 5 d'épée encore du pentacle avec le 4 de pentacle et on finit sur un 5 de pentacle, encore du pentacle donc on est vraiment là dans le travail et dans l'ancrage, hein. euh, toute la sphère matérielle, on est sur l'élémentaire euh, alors 5 de pentacle c'est pas une carte qui est très très évidente parce que voilà, problème de sommeil, d'argent de travail, il peut y avoir une peur du rejet aussi, peur de perdre de l'argent alors peut-être que justement c'est ce qui est euh, en train de travailler sur, cette notion nouvelle lune en verso, c'est peut-être sur cette peur du rejet, alors on va voir du coup qu'est-ce que ça va donner, alors, sur chevalier de pentacle, que je me dire. alors, j'ai la carte du voyage pour le chevalier de pentacle, ok, j'ai la carte de la chance pour le roi de pentacle, ça. Alors j'ai la loi là, Il y a des choses qui vont se rééquilibrer Il y a une sorte de justice divine C'est hein. pas la première fois que j'ai C'est celle-ci en premier okay. Donc, Je vais garder juste celle-ci Parce qu'il n'y a que celle-ci que j'ai vue Et sur 5 de pentacle. santé. Alors justement euh, ok, bon je vais pas faire de prévision encore, on va attendre. mais voilà, peut-être euh, soit que effectivement il y avait des problèmes de santé et on nous dit que euh, euh, et que ça va aller mieux, ou alors on nous dit que les soucis dont on parle ici, euh, qui vont même être mis encore plus en avant, peut-être que c'est au sujet de la santé euh, bon, on va voir Alors on a un roi de coupe sur roi pentacle et chasse c'est retourné dans le paquet alors on a encore du pentacle hein. on est vraiment dans quelque chose dans l'ancrage et dans le matériel hein. alors 5 épuis et doigts <rire> encore du pentacle bon là c'est les deniers hein, mais vous aurez compris c'est la même famille alors 4 de pentacle et correspondance je ne l'ai pas vu complètement. Alors, Ok, alors là, il y en a deux. Ok, on a encore le mat. Il me semble que je l'ai tiré pour... Je ne me souviens plus. J'aurais dû regarder. Je ne me souviens plus de la guidance énergétique de cette semaine. Je ne sais plus si le mat y était ou si c'était la semaine d'avant. Bon, mais en tout cas, on est sur des énergies de nouveau départ. Ok, et sur 5 de pentacle, il la Alors, reine de denier, bon, bah comme ça, on a, tout, on a presque toute la cour des de, de deniers, c'est super. Alors, et en dos de deck, j'ai reine de bâton, sur l'oracle des miroirs, en dos de deck, j'ai euh, la joie, et euh, sur le tarot du funambule, en dos de deck, j'ai la mort quand même. Hein. Donc, il euh, y a quand même pas mal, pas mal de transformations là-dedans. Transformation, mais il y a quand même des énergies de joie. Hein. C'est toujours pareil, c'est que euh, voilà, même s'il y a des choses difficiles qui nous arrivent, euh, c'est toujours pour nous amener vers plus de joie. En tout cas, on nous invite à aller vers plus de joie. Alors, quel est le message de ces énergies de notre Verseau pour c'est un message à transmettre pour les personnes qui regardent Alors, incarner sa réalité, son être. Bon, on est bien dans des énergies d'ancrage, de, encore une fois. Et en dos de deck, j'ai écouté les astres. Ok. Euh, alors, je vais voir si avec le Dixit, on a des, des choses à apporter. Alors, est-ce que vous voulez apporter des précisions alors on est encore sur la correspondance la communication avec les téléphones euh, j'avais parlé de tendance énergétique hein, pas forcément d'actualité <coughs> oh bah j'ai encore cette carte là alors là celle-ci c'est sûr je sais que je l'ai sortie parce que ça fait la troisième fois que je la sors alors cette carte là de, de, je l'ai sortie pour justement les tendances énergétiques de cette semaine et il y en a trois autres qui sont tombées, Alors, je vous les mets aussi, il y en a une que j'ai jamais vue, euh, je vais faire un peu de place après hein, pour que vous puissiez tous les voir, donc celle-ci je l'ai sortie aussi hein, pour les tendances énergétiques de cette semaine. Hein. Euh, ici on a cet enfant là qui se protège, euh, il a peur, il a peut-être peut honte, peut-être qu'il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, euh, il se protège dans sa tour. Euh, c'est encore une histoire d'enfant intérieur. Hein. Et là, on a cet homme qui porte le monde sur ses épaules. Bon, il y a quand même des énergies assez lourdes hein, pour cette nouvelle lune. Alors, est-ce que c'est une nouvelle lune qui va être fatigante Parce qu'il y a beaucoup d'énergie, justement, de de protection, des blessures de, de rejet, d'humiliation euh, beaucoup de, de voiles qui se dissipent aussi, euh, la sensation toujours d'être dans ces énergies de sauveur, sauver, hein, de vouloir toujours sauver le monde, porter le monde à bout de bras peut-être qu est-ce que c'est -ce est ça qui va être justement libéré durant cette nouvelle lune hein, moi j'ai demandé les tendances énergétiques ou est-ce que c'est ce qu'on va ressentir durant cette nouvelle lune parce que ça nous plombe, il y a du boulot il hein, y a du taf hein. bon. ok alors au niveau euh, énergétique du soleil Ok, alors ça se sort tout de suite. Je ne vais pas finir. Ok, bienveillance. Oui, jusque là ça va. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a voulu nous dire Qu'est-ce qui va être libéré au niveau énergétique Alors, cette nouvelle ligne, en verso, s'il vous plaît. Ok. De... Ok. Alors chakra du cœur. Merci. Oui, ça va bien les bienveillance. Mais encore, est-ce qu'il y a autre chose qui va être libérée lors de cette nouvelle lune en verso Ok, agitation intérieure, oui, merci. Et celle-ci qui est tombée aussi. Euh, alors, karma familial, ok. Euh, alors, de ce que je me souviens aussi des énergies de cette semaine, euh, il y avait des énergies de dépendance affective, euh, blocage karmique, habitude de vie nocive qui allait être libérée. Et nouvelle lune, bah, maintenant, on finit. Hein, le, De toute façon, il hein, n'y a pas tant de signes de trucs. Hein, on finit le dernier truc qui n'était pas sorti on finit le karma familial. Euh... Bon voilà, il, y a, il risque d'y avoir voilà, des, des choses qui vont être libérées justement pendant cette nouvelle lune au niveau familial, euh, transgénérationnel. Donc on va voir, et en dos de deck, j'ai chakra coronal, bon, avec cette connexion en divin. Cette ouverture spirituelle, c'est l'ambiance, la, hein, la thématique de la nouvelle lune en verso. C'est aussi, alors c'est l'ouverture aux autres, bien sûr, hein, qu'on va retrouver peut-être avec cette carte de bienveillance et chakra du cœur. Hein, on est dans l'ouverture aux autres, l'ouverture à soi-même. Et chakra coronal, c'est vraiment cette ouverture spirituelle. Hein, donc on est bien dans des, ces énergies-là de nouvelle lune en verso. Et alors, du coup, justement, qu'est-ce qu'on qu qu a à nous Qu'est-ce que cette nouvelle lune en verso va nous apporter Un Elle se retourne, elle ne se retourne pas vraiment. Alors celle qui s'est à moitié retournée, c'est la carte du nœud sud. C'est une carte qui est facile, hein c'est qu'il y a des blocages. Celle-ci, elle a vraiment sauté. Alors peut-être que justement, la carte du nœud sud qui s'est vraiment... qui a... qui retournée, pas retournée dans mes mains. Parce que je ne vous montre pas quand je bats les cartes, vous l'entendez certainement. Mais il y a des cartes qui se retournent et qui, qui se, retournent, et qui se re retournent à nouveau. Donc c'est la carte du nœud sud et euh, de mémoire, voilà, la carte du nœud sud, euh, c'est vraiment une carte de blocage. Donc on choisit la facilité, etc. Donc là, le fait qu'elle se soit retournée par retournée, peut-être que justement, on est en train de quitter ces énergies de. Voilà, on, cho on choisit sur la facilité, euh, les blocages, etc. Et donc là, on est sur le premier quartier prochain, ça tombe bien. Euh, donc, on va voir ce que ça va nous dire, le premier quartier prochain. Alors là, pour le coup, j'irai regarder le livret, tout simplement, parce que je ne connais pas encore toutes les cartes par cœur, toutes les citations, des cartes de Nouvelle Lune. Euh, alors, du coup. On commence donc ce tirage avec un chevalier de pentacle. Le chevalier de pentacle c'est une personne sincère, ça peut aussi symboliser des amis. Euh, c'est aussi le, le lien, le rapport par rapport à soi-même, c'est l'amitié, la fraternité. Donc on est, hein, encore une fois, dans ces énergies euh, euh, par rapport aux autres, on est dans l'ouverture aux autres, on est, euh, on est dans le, le lien fraternel, on est dans l'amitié, on est euh, aussi, nous, être, on nous demande aussi peut-être à être une personne sincère. Alors en lien avec le voyage, est-ce qu'on nous demande de voyager vers soi-même, d'être dans ce voyage intérieur euh, donc, par rapport à soi-même et d'être sincère par rapport à soi-même Alors on a ici le roi de coupe, le roi de coupe c'est euh, un homme qui est amoureux, un homme qui veut s'engager, euh, c'est quelqu'un qui est sincère également, euh, ça peut symboliser un époux, un père de famille, euh, donc soit vous êtes un homme, soit une polarité masculine... Et là peut-être qu'on vous demande de faire ce voyage intérieur pour vous aimer, hein, sincèrement vous engager avec vous-même euh, Ou alors aussi euh, s'engager tout simplement avec des amis, être dans des liens de fraternité, d'amitié qui sont forts Et on vous demande peut-être de voyager, peut-être de tout simplement d'oser sortir de chez soi Alors évidemment on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a aussi euh, Ça voilà, il euh, y a des choses euh, qu'on ne peut pas forcément changer à notre échelle Mais en tout cas euh, on, on nous demande d'être dans cette idée voilà, de d'oser sortir de chez soi, d'oser voyager et d'aller à la rencontre de ses frères et de ses frères, alors là, le mot qui me vient vraiment, c'est ses frères, ses frères, être humain, c'est tous, on est tous des frères, des soeurs, des tout ce que vous voulez. Euh, alors voilà, je veux pas être dans le monde des bisounours mais voilà, c'est vraiment faire ce voyage aussi avec les autres. Euh, alors là, ce qui me vient aussi, c'est peut-être que c'est pour symboliser aussi. Cette nouvelle lune, donc l'ouverture aux autres, est qu'on est en train de faire, de faire tous ensemble euh, tous les liens qu'on a tous ensemble parce qu'on est tous interconnectés. Hein. Euh, donc qu'on est en train de faire justement un grand voyage vers plus d'amour, vers plus de sincérité. Là c'est ce qui me vient aussi. Alors ensuite sur Roi de Pentacle, on est toujours pareil sur une polarité masculine qui est bien ancrée, qui a les pieds sur terre, qui est stable, qui peut aussi être dans la réussite professionnelle. On nous parle de chance et on nous parle ici avec le 9 de denier. De travail, d'argent, de réussite professionnelle, de santé, de rentrée d'argent. Euh, donc, euh, on est aussi, on nous demande aussi, en tout cas dans ces énergies-là de Nouvelle Lune, euh, on, on est dans quelque chose dans l'ancrage, alors l'ouverture spirituelle, l'ouverture aux autres, oui, mais euh, d'être aussi dans la matière, euh, qu'il y a des énergies, en tout cas de chance, peut-être pour nous aider justement à, à être stable, à avoir une réussite professionnelle, à, euh, à, euh, à, au niveau de l'argent, au niveau financier. En tout cas, il euh, y a des choses qui vont peut-être se débloquer au niveau financier je sais que c'est pas évident pour tout le monde euh, mais en tout cas euh, ici c'est plutôt positif comme colonne euh, alors ensuite on est sur un 5 d'épée un 5 d'épée avec la loi et un 2 de denier. Le 5 d'épée, c'est rester équilibré dans sa tête, peser le pour et le contre. Donc ça va plutôt bien avec la carte de la loi, finalement. Euh, alors, ça peut aussi symboliser parfois des, des, des énergies de, de jalousie, de crainte, voire même d'infidélité. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont se régler dans cette nouvelle lune par rapport à ces énergies, des choses qui vont se libérer. En tout cas, il y a une décision de justice, il y a la loi qui est ici. Et donc, c'est la loi divine pour moi. Hein. Vous voyez cette balance ici. Euh, alors, en plus, on a une espèce de terre ou de lune derrière donc pour moi il y a des choses qui se rééquilibrent justement en lien avec ce 5 d'épée où on demande de rester équilibré aussi dans notre tête de peser le pour et le contre, de peser le vrai le faux, euh, donc là euh, peut-être que ces énergies elles vont nous aider justement à être dans cet équilibre, à peser le pour et le contre des choses euh, à euh, rester équilibré malgré peut-être de, de, des craintes en lien avec les finances et pourtant on dit qu'on est chanceux ou des craintes par rapport à une relation et pourtant on nous dit qu'on est tous des frères et sœurs et qu'on doit être dans des énergies d'amour donc il y a des choses qui vont se rééquilibrer par rapport à ça euh, Le 2 de denier c'est aussi faire la notion de faire un choix, on est aussi dans cet équilibre, hein. donc là pour le coup c'est vraiment la carte de l'équilibre. Alors ce qui me vient en plus c'est que il y a cinq cartes et que c'est celle que j'ai mise au milieu, donc c'est rigolo. Donc on est pour moi, ah, alors là ce qui me vient aussi c'est qu'il va falloir que je regarde euh, l'équilibre justement entre ces deux lignes là et ces deux lignes là. Je vais venir après du coup mais là c'est ce qui me vient tout de suite. Donc il faut que j'y pense à, vous, à, à voir s'il y a quelque chose à, à dire par rapport à ça. On est dans des énergies d'équilibre, il y a des choses qui se rééquilibrent. Donc de donner choix au niveau matériel, au niveau financier, des choses concrètes, il y a un équilibre à trouver. Ça c'est vraiment un, une carte qui dit il y a un équilibre à trouver. Et pour moi, elles disent toutes les mêmes choses, donc pour moi, c'est vraiment un équilibre à trouver, peut-être entre ça, entre le côté je voyage, je voyage, l'amitié, euh, euh, les liens fraternels, euh, le professionnel, etc., et avec ces colonnes-là, donc on va interpréter. Alors, le 4 de Pentacle. Le cadre de Pentacle, on est sur des énergies de nouveau départ euh, pour être plus heureux. Justement, alors, laisser le matériel de côté. Euh, on, on est dans une sécurité financière. Euh, on peut aussi... Euh, euh on peut rester aussi sur ses acquis avec la 4 de Pentacle, hein, mais là on, on nous demande en tout cas d'être dans des énergies de nouveau départ, peut-être justement de laisser le matériel de côté, c'est-à-dire que peut-être qu'on on a été trop justement dans le roi de Pentacle, euh, trop dans, la ré... il faut réussir professionnellement, il faut avoir les pieds sur terre, il faut travailler, on y va, il faut réussir, c'est ça qui va nous permettre, qui va nous montrer que on a réussi notre vie, bah peut-être que justement on nous invite à rééquilibrer, et pour être un peu plus justement dans laisser le matériel de côté, être sur plutôt des énergies dans de nouveaux départs, parce que de toute façon, la sécurité, on l'a, on est protégé, c'est toujours les énergies qui ressortent, on est protégé. C'est peut-être ça. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que quand même, du coup, le mat est sorti sur la même colonne. Donc, le mat, c'est aussi le nouveau départ, on nous invite vraiment à prendre un nouveau départ, un nouveau tournant, un changement. Le 4 de coupe, euh, c'est blocage émotionnel, ennui, mécontentement. Peut-être qu'on euh, a peur justement, peut-être que euh, le fait de, de partir, de faire un nouveau départ, de laisser le matériel de côté, peut-être que ça nous bloque, peut-être que euh, ça nous ennuie, peut-être qu'il y a ces énergies de peur, etc. Euh, et pourtant, on nous invite vraiment pour moi à être dans des énergies de nouveau départ, à laisser un peu justement euh, le, le, les blocages émotionnels de côté. Alors, la carte de correspondance, bah, tout simplement, peut-être que justement, en lien avec ce matériel, peut-être que vous, il va y avoir des, des messages. Alors, ça peut être des courriers administratifs, ça peut être euh, à la lettre d'un amoureux, ça peut être plein de choses différentes, mais euh, en lien avec ce 4 de pentacle et ce 4 de, ce 4 de coupe, euh, voilà, peut-être que vous allez aussi recevoir des décisions. Euh, ça peut être des décisions de justice d'ailleurs, mais en tout cas, euh, voilà, que ce soit téléphonique, que ce soit par écrit, que ce soit par mail, que ce soit par les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger. Il y a peut-être aussi des messages qui vont venir, euh, aussi bien personnels, mais aussi au à l'échelle un peu plus, on va dire, nationale ou internationale. Peut-être qu'il y a des choses qui vont sortir et qui vont nous mettre justement euh, dans des énergies de nouveau départ pour être plus heureux. Et pour être plus heureux, il faut laisser de côté tout ce qui est blocage. Il faut libérer tous ces blocages. En tout cas, peut-être qu'il va y avoir des, des, des messages aussi. Pour moi, correspondance, ça peut aussi être les messages de nos guides. Peut-être qu'on nous envoie des messages pour être plus heureux et qu'à un moment donné, même si on est bloqué, même si euh, on ne sait pas comment faire, euh, même s'il y a beaucoup de blocages émotionnels, on nous invite malgré tout à être dans des énergies de nouveau départ. Et cette dernière colonne, donc 5 de Pentacle, je le disais au début, 5 de Pentacle, ça symbolise vraiment des, des soucis de, de santé, de sommeil, d'argent, euh, de travail... Euh, la peur du rejet, la peur de perdre de l'argent, donc on est vraiment pour moi en miroir hein, euh, par rapport à ce roi de Pentacle, on me dit qu'il y a de la chance, qu'il y a une stabilité professionnelle, donc peut-être que euh, ces énergies, alors ce qui me vient aussi c'est peut-être euh, toutes ces extrêmes euh, de personnes qui ont énormément de chance, qui font beaucoup de choses etc, et les personnes qui sont plutôt dans des énergies de blocage, de doute etc, peut-être qu'il va avoir, avoir un rééquilibre des choses euh, entre tous ces extrêmes hein. peut-être que c'est ça aussi, hein. euh, parce que voilà, là, 5 on, on, de Pentacle on parle quand même de santé, donc pour moi même pas problème de travailler tout ça finalement c'est peut-être plutôt des soucis de santé alors forcément en lien avec ce qui nous arrive voilà mais on termine quand même sur une reine de denier. Et cette reine de denier, encore une fois, cette fois-ci, c'est la polarité féminine qui est concentrée sur son travail, euh, qui, est dans, qui est ancrée, qui est dans la complétude aussi, euh, qui peut donc aussi symboliser forcément la stabilité la réussite professionnelle, mais elle est dans la complétude. Euh, donc euh, il va y avoir aussi des énergies. S'il y a eu des problèmes de santé, on nous dit bien que euh, eh bien, il va y avoir une forme de complétude, que ce n'est pas pour rien aussi, que peut-être que... Alors, euh, pour les personnes qui, qui sont ouvertes spirituellement, vous savez que voilà, le, le corps il matérialise hein, ce qui ne va pas à l'intérieur de nous. Donc tout ce qui est souci de santé, hein, maladie, les douleurs, les tensions, euh, c'est pour nous indiquer justement qu'il y a des blocages émotionnels, qu'il y a des choses qui se passent en nous. Donc peut-être que là on nous dit que justement en lien avec tous ces problèmes, ces soucis de santé, peut-être qu'il y a des choses qui vont se, donc, se rééquilibrer et qu'on nous invite à être plus dans la complétude dans la stabilité et garder aussi les pieds sur terre, même si c'est important d'être dans l'ouverture spirituelle euh, ici donc on a la carte du message de l'âme, incarner sa réalité, son être voilà, incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement c'est comme si tout prenait sa juste place pour moi cette carte elle résume vraiment tout ce tirage parce qu'on est encore une fois dans incarner sa réalité, donc on est vraiment dans l'ancrage, dans la matérialité des choses euh, c'est important pour moi de matérialiser notre spiritualité. Oui, cette nouvelle universo, elle va nous aider à être plus d'ouverture aux autres, hein, donc de créer des liens, plus d'ouverture spirituelle, mais pour l'incarner, pour incarner son être et pour incarner sa réalité, être dans la réussite professionnelle, rééquilibrer des choses, être dans des énergies de nouveau départ, ne plus avoir peur, euh, ne plus... Euh, être dans des énergies de blocage émotionnel, d'ennui, de mécontentement, on s'ennuie au boulot, on s'ennuie ceci, etc. Non. Euh, voilà, On écoute les messages, on écoute les messages de nos guides, on écoute les synchronicités et on se laisse porter par des énergies de, de nouveau départ. On n'a plus peur. Euh, on, on sait que ça va nous permettre d'être plus heureux. Et donc, en tout cas, on nous demande de faire des choix et de rééquilibrer des choses, de peser le pour et le contre. Euh, Qu'est-ce qui est le mieux Est-ce que, est que je sacrifie peut-être trop ma réussite professionnelle au détriment de ma santé Est-ce que je sacrifie peut-être trop... Euh, mon lien social, le fait d'être avec des amis par rapport à ma santé ou euh, par rapport, euh, est-ce que ça me rend véritablement heureux Est-ce que mes amis ne m'empêchent pas de prendre un nouveau départ Pour moi, on est vraiment là-dedans dans devoir rééquilibrer les choses, ces polarités, trouver cet équilibre, faire le juste part des choses, peser le pour et le contre, euh, vérifier le vrai, le faux, voilà. Euh, alors, du coup, par rapport à ces cartes-là, je vous en ai parlé. Hein. Alors, il y avait cette carte aussi en premier, hein, de, de ce téléphone-là, de communication. Donc, peut-être qu'il va y avoir euh, des, des communications qui étaient rompues hein, par rapport à l'ouverture aux autres. Peut-être qu'il y a des gens qui, euh, du coup, vont oser revenir vers vous, qu'il va y avoir de nouveau des échanges, des contacts, des communications. Donc, ça, c'est plutôt positif. Mais voilà, on a quand même des énergies qui sont assez lourdes. Alors, comme je vous disais, donc, il y a encore cette idée hein, de recyclage. Qu'est-ce qu'on va faire de notre terre On est encore dans l'ancrage. Hein. Qu'est-ce qu'on va laisser euh, aux autres on est un peu toujours dans ce brouillard, dans ce flou. Il, y a, il peut y avoir des, des énergies, de, de, on a besoin de se sentir protégé. On a vu des choses euh, qu'on aimerait peut-être oublier. On a l'impression de porter le poids de, de, de, du monde sur ses épaules. Euh, donc soit ça va être encore présent durant cette nouvelle lune, soit c'est tout ça qui va être nettoyé, libéré. Euh, ensuite les cartes au niveau donc, de la libération énergétique, donc comme je vous disais pour moi il va y avoir donc, du karma familial hein, du transgénérationnel, des liens transgénérationnels euh, qui vont être libérés là durant cette nouvelle lune euh, alors attendez-vous forcément avec euh, pas mal d'agitation intérieure, hein, on nous invite aussi dans cette introspection hein, et puis euh, voilà, euh, toujours de la bienveillance, chakra du cœur euh, donc voilà, chakra du cœur c'est l'ouverture à soi-même c'est l'amour, la compassion, le pardon la bienveillance et c'est l'ouverture aux autres hein. et on ne peut pas donner de l'amour aux autres si on s'en donne pas à soi-même. Donc il doit y avoir un juste équilibre encore une fois des choses dans l'échange des flux et d'énergie. Donc euh, peut-être que justement c'est ce chakra du cœur qui va pas mal travailler durant cette nouvelle lune sur justement retrouver un équilibre entre le don, le recevoir et ce que je donne euh, autant d'amour aux autres que je me donne à moi-même. Ça c'est des questions aussi que vous pouvez vous poser. Euh, et enfin pour finir et puis je m'arrêterai là donc cette carte du premier quartier euh, de lune prochaine euh, donc par rapport au message spirituel de cette nouvelle lune en verso. Euh, donc je vais regarder tout de suite dans le livret qu'est-ce que ça euh, nous symbolise, ce premier quartier. Alors, premier quartier, donc au niveau spirituel. Le premier quartier de la lune t'invite à travailler sur ton mental. Tu es une personne spirituelle, oui c'est la thématique de cette nouvelle lune, mais tu as un mental fort qui peut te faire douter de toi et de ta capacité. Cela perturbe ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal, ainsi que la connexion avec tes guides et ton intuition. Aujourd'hui, on te demande de canaliser ton mental. Hein, donc, c'est en lien pour moi avec l'agitation intérieure de tout à l'heure. Euh, pour laisser l'espace disponible à tes capacités énergétiques et sensorielles. Prends le temps de méditer en te focalisant sur ta respiration. Accepte ces pensées parasites pour comprendre leur signification et pour t'en libérer. Et tiens un cahier de ressentis pour te rendre compte de la puissance de tes ressentis et de leur véracité. Donc, on est pour moi dans la connexion. Alors là, on parlait pas mal de, de, des énergies en lien avec les autres. Euh, là ici on vous parle vraiment de connexion spirituelle et de connexion à vous-même hein, euh, et, et de vous recentrer sur vous, d'être dans cette complétude l'objectif pour moi à la fin de cette nouvelle lune euh, c'est voilà dans ces énergies de, de fraternité, c'est voilà se connecter au monde, ressentir le lien qui nous unit euh, entre tout le monde et finir sur, pour moi la Reine de nuit, c'est vraiment la complétude, c'est quelqu'un qui est stable euh, mais qui c'est pas que la réussite professionnelle, elle est ancrée elle est dans la complétude, elle incarne sa réalité pour moi on doit euh, ressortir cette nouvelle lune dans cette forme de complétude euh, et pour être dans la complétude, il faut justement avoir pesé le pour les comptes et faire cet équilibre des choses, euh, équilibrer les différentes énergies, équilibrer justement. Est-ce que je donne pas trop Est-ce que je donne pas assez euh, Voilà, rééquilibrer tout ça. Si j'ai des ennuis de santé, ça veut dire que de l'autre côté, il y a un déséquilibre. Euh, si je suis ennuyée parce que là c'est des cartes plutôt quand même, il y a des blocages, il peut y avoir des ennuis, alors que là c'est quand même très positif. Voilà, s'il y a des ennuis d'un côté, c'est parce que de l'autre, je donne peut-être trop de l'autre côté. Donc je dois rééquilibrer les choses. Voilà, je vais pas vous refaire tirage hein, vous savez que j'aime bien doté. Euh, voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, il vous aura parlé, il vous aura inspiré en tout cas pour surfer sur cette nouvelle lune. Euh, prenez soin de vous hein, parce que là au niveau santé du coup ça peut bouger pas mal, quand il y a des libérations, euh, bah, le corps lui il est plus dense, hein, donc il a il galère un peu plus forcément à, euh, à vivre les choses, donc hydratez-vous correctement, reposez-vous autant que possible, euh, ménagez-vous euh, prenez-vous des temps de pause mais si c'est que 5 minutes par 5 minutes euh, ça peut suffire euh, ce qui est important c'est vraiment des, un temps de qualité oxygénez-vous euh, vraiment euh, partez en voyage <rire> intérieur euh, mais aussi euh, proche de chez vous il y a sûrement euh, plein d'endroits euh, euh, qui peuvent vous aider justement à être plus dans l'ouverture aux autres au monde, à notre terre euh, donc voilà, mais ménagez vous parce que la nouvelle lune ça peut remuer voilà, je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir écouté, j'attends vos retours en commentaire, euh, pensez à liker la vidéo aussi, ça me fera plaisir ça me permettra de voir que vous l'avez vu que vous avez apprécié et ça me permettra aussi aussi de euh, montrer cette vidéo à plus de monde sur youtube et donc à faire connaître mon travail à, à plus de personnes pour pouvoir les aider donc merci d'avance pour vos retours et je vous dis euh, et bien à la fin de la semaine pour les énergies de la semaine prochaine belle journée à vous et belle nouvelle lune